comment améliorer la performance de votre système de production. Vous êtes certainement euh, euh, à bout d'un système avec des problèmes de résistance, avec des problèmes de rentabilité euh, de, de, certains, de certaines cultures. Et l'objectif, c'est de vous faire comprendre comment dynamiser votre système de production par le biais de l'amélioration de la fertilité de vos sols. Et pour ça, on vous propose de travailler l'entrée élevage en réintégrant l'élevage dans vos systèmes de culture avec une entrée principale celle d'améliorer la fertilité de vos sols par le biais euh, je dirais de l'élevage soit des ovins soit des bovins cette formation va se, se, se présenter sous, sous deux formes une, une forme euh, par le biais de la plateforme écosystème avec toute la partie théorique pour, vous in, pour un bien intégrer en fait l'importance euh, je dirais de, de la technique de l'approche de l'agriculture de conservation et du semi direct et en, ensuite vous allez venir avec nous en immersion pendant deux jours sur l'exploitation euh, que j'ai mis en place à côté de celle de Frédéric Thomas où on va vous expliquer comment nous on essaie de mettre en place le système pour le bonifier pour avoir des systèmes de, de culture beaucoup plus résilients et donc beaucoup plus sécuritaires sur le long terme on vous attend, venez nombreux et euh, en espérant bah, vous voir très bientôt.